Alors là, nous sommes en train de découper la toute première maquette prototype du boîtier pour l'Apple One, pour le projet POM One, c'est une maquette ou un tiers, d'un gros boîtier en plexi, et comme le plexi coûte cher, on le découpe dans du MDF, et le MDF ben, il brûle un petit peu avec le laser, on voit bien le laser découpé, et je suis en train de découper mon boîtier, on va voir ce que ça donne, il y en a pour quelques minutes, ça fait pas mal de fumée on voit la bête la machine c'est ça ça c'est la machine laser cut on voit le programme qui pilote j'ai le dessin de ma découpe de mon boîtier avec mes encoches le bouton start et on regarde aussi que ça fait de la fumée et cette fumée elle part avec un ventilateur et on envoie tout ça dehors et on voit pas la fumée ici la vie est tellement dégueulasse mais oui voilà on voit bien la fumée qui descend donc voilà donc on a une belle fumée de, de cheminée ça sent comme si on était au feu de bois hein. je confirme voilà on attend ce que ça donne c'est quand même c'est Voilà, alors là on arrive à la fin du, du boîtier il a presque terminé voilà on n'a pas filmé pendant tout le temps pour ça. et ça a pris 6 minutes 50 voilà donc on est 52 minutes on va voir quand il va revenir à la maison 7 minutes grosso modo ouais, il fait encore son il fait son encoche ça la dernière encoche en un petit peu plus de 7 minutes effectivement ouais. là, il a encore le contour là bas au fond et voilà, voilà il a terminé, on attend que toute la fumée soit loin parce que ça pue on va ouvrir Allez, ah, encore de la fumée. Et on admire le chef dœuvre Voilà, on voit la maquette ou un tiers du boîtier pour moi. Le clavier, il est là. Ça, c'est la partie du clavier. Et ça, c'est le, le truc où c'est marqué Apple qui va venir se positionner là-bas derrière. OK, bon. prochain, c'est le montage.